Bienvenue dans notre programme de formation en ligne. Cette formation va vous présenter le rapport d'étonnement. Sûrement un des meilleurs outils pour faire évoluer votre entreprise. Largement pratiqué en Asie, le rapport d'étonnement demeure peu exploité au sein des entreprises de notre région. Processus efficace pour l'innovation ouverte, ce type de rapport constitue un outil managérial de premier choix dans le cadre d'une politique d'amélioration continue de la performance. Cette méthode relève d'une collecte d'informations informelles. Son objectif est d'ouvrir les yeux sur ce que plus personne ne voit dans l'entreprise ou dans un service avant que cette personne, elle aussi, rentre dans la routine. Les par cette formation sont Le rapport d'étonnement, c'est quoi exactement Nous parlerons de définition. Pourquoi mettre en place ce type d'action dans votre entreprise Les fondamentaux du rapport d'étonnement. Les avantages, mais aussi les difficultés. Par où commencer Quand mettre ce type d'action dans votre entreprise Les outils et supports pour vous aider à mettre en place le rapport d'étonnement dans votre entreprise. Bien sûr, les résultats attendus. Comment suivre vos résultats et notre conclusion Commençons tout de suite par le rapport d'étonnement, c'est quoi exactement Les avantages sont d'être conforté dans vos actions, dans vos services, dans vos produits, mais aussi de vous faire dire ce qui est bizarre, pour ne pas dire parfois franchement dépassé. Saviez-vous que seulement un client sur 26 ose se plaindre à son fournisseur Quand mettre ce type d'action dans votre entreprise nous vous conseillons de mettre cet outil en place le plus rapidement possible. Dernier point, vous pouvez utiliser toutes ces informations pour animer des ateliers de réflexion interne sur l'amélioration continue en gardant bien sûr confidentiel le nom des personnes ayant soulevé certaines problématiques.